Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Théo, qui va nous faire un petit témoignage sur son aventure par rapport à la conciergerie et la sous-location. Il va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Bienvenue Théo, comment vas-tu ben, Impeccable. Écoute, euh, merci à toi de, de me proposer cette interview. Voilà, donc du coup, bah, on va discuter de tout ça durant cette euh, vidéo, donc justement Théo va nous expliquer un petit peu son parcours, euh, pourquoi il en est venu à faire donc, de la conciergerie d'appartement, de la sous-location, euh, il va nous expliquer un petit peu bah, l'origine de tout ça, aujourd'hui ce que ça lui apporte et puis aussi ses prévisions pour les, les mois et les années à venir et vous allez voir que Théo a pas mal de choses très sympas à nous expliquer, pas mal de petites anecdotes et aussi euh, bah, je trouve que son parcours est très inspirant au regard euh, eh bien, de quand il s'est lancé et aujourd'hui les résultats qu'il a déjà pu obtenir. Donc bah du coup Théo, je vais te laisser juste te présenter, nous dire euh, de quelle région tu es, euh, sans forcément préciser la ville, mais euh, du coup nous dire de quelle région tu es, euh, quel était ton parcours professionnel auparavant et puis ou même maintenant et qu'est-ce que et pourquoi tu as tu as du coup euh, bah, rejoint un de mes programmes et pourquoi aujourd'hui tu t'es lancé dans ce type de business. Je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous, moi, c'est Théo, je suis actuellement dans la Drôme. Tout simplement, j'étais mécanicien fut un temps, avant de, de, de passer tout simplement dans l'immobilier en tant qu'agent indépendant chez Safti, mmh. Ça fonctionne très, très bien. Je ne voulais pas faire de location simple avec, avec Safti. Donc, du coup, euh, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Puis, euh, j'avais déjà eu vent de, de ce business model, mais euh, ce n'était pas forcément le, le moment pour moi à l'époque. Et là, je suis tombé euh, du coup sur Sébastien et je me suis rappelé que euh, voilà, ce, ce business était en plein essor. Et euh, du coup, il bah, y a eu le feeling, y a eu le feeling. je me suis lancé avec lui. Ce qu'il proposait était, était très sympa. Donc, je me suis lancé avec lui. et. Et du coup, euh, bon bah voilà, j'ai commencé avec euh, j'ai commencé avec euh, quelques appartements, sachant oui. que la Drôme euh, est très touristique. Oui. Donc euh, je pensais qu'il y avait vraiment vraiment quelque chose à faire dans ce business euh, dans la région. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, je voulais commencer tout simplement. Euh, j'ai fini la formation en juin. Mmh. Euh, j'ai créé mon entreprise, le site internet. D'ailleurs, merci Samy. Euh, <rire> Et, euh, et du coup, je voulais commencer avec tout simplement un premier studio jusqu'en décembre pour voir un peu comment, comment ça se goupille, voir tout ce qu'il y avait à penser, tout ce qu'il y avait à, à réfléchir et à améliorer. Et au final, j'ai créé des partenariats avec, avec les centrales alentours. Et, et, ouais. et, euh, et j'ai tellement de demandes en final, ça marche tellement bien que, bah, que je ne vais pas pouvoir attendre décembre pour rentrer d'autres biens. Parce qu'au qu début, tu t'étais fixé un objectif d'attendre la fin d'année, c'est ça? Ouais, voilà, je voulais me faire un premier bilan. Je voulais me faire un premier bilan, voir, euh, voir, euh, voilà, comment ça se passe ici. Et, euh, et au final, bah, ça explose. Ça explose. J'ai des demandes de partout. J'ai pas assez de logements. Donc, euh, euh, victime du succès, obligé de démarcher. Euh, là, je rentre encore trois appartements euh, en sous-location. Euh, j'ai euh, des demandes de, de conciergerie qui vont bientôt voir le jour et, euh, voilà, et les prévisions bon, voilà, c'est devenir une, une référence dans la région j'ai euh, déjà vu avec une société de communication pour qu'on voit par rapport à, au référencement de mon site euh, famille pourra euh, te le faire aussi ça d'ailleurs faudra que tu y en parles voilà j'ai mis euh, quelques quelques projets marketing dans la région pour. Euh, bah, voilà, pour, booster, pour booster, me faire connaître et, et, et accentuer mon chiffre d'affaires. D'accord. Du coup, j'ai quelques questions forcément. Euh, donc Aujourd'hui, principalement, c'est de la sous-location, si j'ai bien compris, mais tu vas te développer sur la conciergerie euh, bah, J'ai des demandes là, de conciergerie qui vont certainement débuter euh, dès l'année prochaine, ouais. euh, particulièrement sur des maisons, ouais. euh, voire des immeubles entiers. Et, euh, et, euh, mais c'est euh, principalement de la sous-location. D'accord, ok. Mais du coup, tu vas quand même développer aussi la partie conciergerie, puisque t es, t es, on te demande à gérer les appartements. Tu me disais ça, que tu as des propriétaires qui appelaient. Euh... Oui, exactement, exactement. J'ai des, des, des propriétaires qui n'ont qui plus envie de gérer, euh, plus envie de gérer, voire même des propriétaires qui partent en vacances, euh, qui ont envie de louer leur logement, voire même leur résidence principale, euh, pendant qu'ils qu partent en vacances. Et euh, je leur ai tout simplement dit... Bah, en, en vue des retombées, ben, ça allait partir beaucoup plus souvent. Et, et du coup, Alors, donc... Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ton approche, ben, il y aura deux choses, je vais en parler un peu plus tard de celle-là, mais on va commencer par celle-là. Ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est que toi, avant même de trouver les logements, tu as déjà les voyageurs. <rire> tu as le truc Super. Et ça, c'est un peu comme ceux qui font du e-commerce, euh, ils réfléchissent plutôt à quel produit ils vont vendre alors qu'ils n'ont même pas déjà l'audience, la, tu vois, pour vendre le produit, il euh, faut déjà avoir sa communauté. Et toi, déjà, tu as déjà tes clients, c'est ça qui est fort. Oui, ouais, j'ai plutôt cherché le client avant de, de chercher le logement. Et là, du coup, j'ai bah, tout simplement une, une entreprise qui m'a appelé pour cinq de, ces, cinq de ces techniciens qui viennent dans la région pour plus de six mois. L'entreprise leur paye le loyer, donc euh, disons que je peux je peux mettre des loyers plutôt sympas. Bah oui. Euh, et, et du coup euh, du coup voilà ça va me faire ça va me faire. j'avais pas assez de logements pour tout le monde pour loger tout le monde. J'ai dû démarcher des logements. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait bah, toi Théo as une démarche qui est, qui est vraiment géniale, c'est-à-dire d'abord cherché à avoir des clients fidèles euh, donc des professionnels. Mais j'en parle beaucoup d'ailleurs. Hein. Euh, et du coup, bah, maintenant, tu cherches des logements. Quoi. Ça, tu sais que, de toute façon, dès que tu prends le logement, tu sais que, de toute façon, il va déjà t'occuper derrière. Donc, il n'y a même pas à se poser de questions. Quoi. Donc, ça, c'est juste, euh, je trouve, cette approche très, très bonne. Et alors, justement, la question qui vient derrière, c'est euh, comment tu te fais connaître aujourd'hui Est-ce que c'est uniquement via ton site web Est-ce que c'est le réseau Comment les gens commencent à te connaître Alors, tout simplement, bah, j'ai créé mes réseaux sociaux. Euh, donc je suis un peu de partout, hein, Facebook, LinkedIn, euh, un peu de partout Instagram. Mm -hmm. Je mets du contenu, euh, je mets du contenu euh, assez, euh, assez souvent bah, pour, euh, pour la visibilité. Et, euh, et euh, je me suis inscrit sur, sur euh, les, les outils Google aussi pour être bien référencé. Euh, voilà, je mets des publicités un peu de partout. Je suis dans la rue. Euh, ah euh, oui Ah oui, oui, je suis dans la rue. Je suis aussi... Euh, bah, du fait que j'ai en fait ces deux casquettes en tant qu'agent que immobilier safety et du coup, quand j'ai des propriétaires qui, oui. qui me parlent de location, en fait, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai ces deux casquettes euh, et agent immobilier et euh, ma sous-location et conciergerie. Et en fait, les propriétaires que soit que je démarche euh, via, via ma conciergerie euh, renti home euh, me demandent de leur trouver d'autres biens du coup. Justement, tiens, on peut peut-être préciser, donc ta conciergerie s'appelle Rentihome, c'est ça Rentihome, c'est ça. Et ton site web, on le mettra en bas de la vidéo, bien évidemment, c'est comment Rentihome.com. Euh, .com. Et du coup, tu accompagnes donc, les propriétaires sur la Drôme, peut-être particulièrement, quelle ville euh, Montélimar. Montélimar, ok. Et tu as prévu d'autres villes où, pour l'instant que Montélimar euh, Exactement, j'ai prévu de devenir déjà une, une référence sur Montélimar, de bien m'implanter. De bien, bien et euh, par la suite, euh, peut-être euh, France et, et d'autres régions, euh, et puis euh, revenir dans ma, ma ville natale qui est Lyon, pourquoi pas Donc, si vous êtes un propriétaire et que vous avez des biens à confier, Allez, chez Théo, à Montélimar, euh, on vous mettra le site Internet et comme ça, du coup, vous pourrez prendre contact avec lui. On mettra aussi euh, toutes les informations et je le mettrai là, dans le bas de la vidéo « Comment te contacter ?» pour que voilà, il puisse se rapprocher de toi. Donc, du coup, juste pour préciser, ce que euh, les personnes, vous être pensé que pour faire cette activité, il faut la carte G ou la carte T Alors, non, bien évidemment. Néanmoins, c'est un plus, comme tu le disais, puisque ça te permet d'être en contact via cette activité avec des investisseurs, des propriétaires. Et donc, du coup, forcément… Tu joues également la deuxième carte qui est la carte euh, mon entreprise euh, et je te vends des prestations de service ou euh, de la sous-location, c'est-à-dire que je loue ton appartement pour derrière le retraité en, en location euh, courte ou moyenne durée. Euh, alors du coup, tu es agent immobilier, mais euh, aussi ce qu'il faut savoir dans, dans, dans ce domaine-là, ce que je connais un petit peu euh, pour l'avoir fréquenté à une époque, euh, aujourd'hui, tu peux être agent, enfin, tu peux avoir la carte, en fait, comment dirais-je, je ne sais plus comment il appelle, en gros, tu, tu bosses pour un agent immobilier, quoi. Ouais, voilà, Je fais partie du réseau SAFTI, c'est un réseau euh, de mandataires indépendants. Donc, euh, voilà, c'est notre propre entreprise, ouais. mais euh, on, on est relié à SAFTI pour pouvoir travailler, tout simplement. Et ça, c'est pas mal parce que ça peut donner effectivement un axe de développement sur d'autres choses. Quoi. Euh, la boucle est bouclée. Tu es en contact avec les propriétaires pour des transactions, la gestion immobilière, et en même temps, une, tu fais de la prestation de services. Donc, je trouve ça très intelligent. Oui, mm. ouais, ouais, bah, ça... Ça se goupille bien, quoi. Ça fait un... le triangle d'or, comme je l'appelle. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, c'est. partout. On peut pas te quoi. On peut pas te louper. <rire> louper. Ah, c'est ça qui est important. d'entrer dans, dans des clubs d'affaires, euh, en oui. dirais, entreprise. Euh, c'est simple. La dernière fois, j'ai fait une réunion, ils m'ont fait de, tout simplement une, une standing ovation. Ah ouais euh, pour, euh, pour l'idée de, des deux casquettes. C'est clair, mais c'est clair et net. Le, le, le patron d'une grande ancienne de, de véhicules, un concessionnaire, qui m'a dit tout simplement si tu franchisses ton entreprise, pense à moi. Ben bah oui, c'est évident. Et alors, un autre truc aussi où je te trouve assez fort, moi je te le dis c'est comme ça un peu que je t'ai repéré hein, dans le groupe, quoi. Euh, parce que forcément, bah, il y a d'autres personnes qui ont rejoint le programme, mais c'est vrai que toi, Théo, je t'ai repéré euh, tout de suite. Parce qu'en fait, ce qui m'a plu aussi, c'est que tu euh, as bien compris l'intérêt des réseaux sociaux. Et notamment, euh, quelque chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé excellent, c'est que quand Théo rencontre les propriétaires, euh, alors je sais pas si on aura le temps de le mettre sur la vidéo, mais en fait, Théo, il se prend photo avec eux. Euh, il met bien en avant sa brochure euh, marketing de sa société, etc. Et il se prend en photo en selfie. Ça, je trouve ça excellent. Euh, c'est la preuve euh, c'est la preuve sociale, en fait, hein, tout simplement, comme quoi tu as de la reconnaissance par rapport à ce que tu fais. quoi. Ah, D'ailleurs, je remercie les propriétaires de, de jouer le jeu à chaque fois. Euh, oui, j'ai ma petite pochette avec le nom de ma société et on se prend en photo. C'est justement pour agrémenter, pour dire que ces bah, voilà, propriétaires m'ont fait confiance et, euh, et ça démarche d'autant plus. Ah, C'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, combien d'appartements tu m'as dit Au total, j'ai euh, cinq appartements. Mmh. Appartements en sous-location, je dois en rentrer euh, trois autres euh, d'ici la fin de l'année et euh, potentiellement euh, cinq à six, euh, six appartements et maisons euh, début d'année prochaine. Ok. Euh, tout ce qui est partie ménage, etc. as délégué comment comment tu procèdes aujourd'hui euh... J'ai recruté euh, j'ai recruté j'ai fait un partenariat ouais. oh, de, euh... du personnel de de ménage. Hum euh, à qui, euh, justement, je, je délègue mon calendrier pour qu'il sache exactement euh, où aller et quand. Mmh. Euh, je recrute encore, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et, et voilà, ça se passe très, très bien. Là J'en ai, ai une qui, euh, qui devrait passer gestionnaire du calendrier ouais. et de votre personnel. Ok. OK. Euh, et comment tu automatises tout ça Comment tu parce que j'imagine que tu es bien occupé <rire> ouais. euh, parce que tu as deux casquettes finalement, enfin trois, mais euh, c'est vrai que tu as, as quand même surtout deux grosses casquettes, la partie plus prestation, euh, puis la partie vraiment agent IMO. Ouais. Comment tu arrives à automatiser, à faire en sorte que ta vie ne soit pas en enfer <rire> Alors, euh, tout simplement, bah, je te remercie de ta formation BETS24, ouais. qui, qui m'a beaucoup aidé justement pour automatiser tout ça qui est excellente. Mmh. Donc, euh, merci à toi, Sébastien. Euh, je remercie aussi Easy Smart Lock qui ouais. m'aide vachement avec les dispositifs euh, euh, d'automatisation pour les entrées autonomes, les check-in et les check-out. Et, euh, et euh, mes femmes de ménage. Euh, mes femmes de ménage ouais, qui, tu pilotes euh, tout avec ton téléphone quoi tout, tout est avec le téléphone, la tablette. La tablette, euh, outils de, de, de, de, de grande envergure, surtout pour proposer euh, les services en face des propriétaires. Ah ouais. Euh, ah, donc, quand ouais. tu es devant eux, en fait, tu, tu défiles les cas tablettes, etc. Et là, je suis en train de voir pour euh, les signatures électroniques. Génial. Bah, moi, j'utilise DocuSign. Alors, ce peut-être pas forcément le meilleur, mais euh, il est pas mal. Ouais. Tous mes contrats ah, sont ouais. avec DocuSign. Tout est archivé. Euh. C'est ça, je vais être dessus. Je suis en train de, de, de voir avec ça. Donc tu signes. Ouais, ouais, c'est euh, un petit abonnement et effectivement, au euh, moins tout est. Euh... Là, ce matin, j'en ai fait un juste avant, tu vois, ton appel, parce qu'on vient de rentrer un nouvel appartement sur ma conciergerie. Et euh, bah, je utilise juste... comme ça, au moins tout est archivé, tu perds rien. De toute façon, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase du numérique, donc ça sert à rien de s'embarrasser ouais. avec des... de la paperasse. Euh, ça sert à rien de tout en numérique. Et puis, euh, on, on gagne du temps, on gagne vachement du temps. On peut envoyer euh, le mail au propriétaire, il le ouais. lit tranquillement et puis il signe. Euh, s'il si y a des questions, voilà, s'il si y a des choses à changer, c'est génial. Et puis, euh, je suis en train de recruter une équipe euh, chez Safety pour pouvoir s'occuper des, des biens en vente. Comme ça, je, ah, me... ouais. je demande des, des investisseurs euh, via Rentio. Ah, c'est cool, vraiment. C'est ouais, bien, c'est top, ça. Et euh, Donc, toi, du coup, tu avais rejoint plus la formation sous location ou conciergerie ou je sais plus, peut-être que tu avais bénéficié une offre ou tu avais les deux. J'avais pris un pack euh, gold. Ouais d'accord. ok. Euh, très, très complet euh, chez toi qui a démarré sur, sur location, avec lequel on, on a vu sur, sur la conciergerie et PES24. Et euh, du coup, tu as été sur quel type de structure juridique, toi J'ai été sur une SASU, SAS. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu es tout seul dedans aujourd'hui dans cette entreprise-là. Ok. Et du coup, tu as, as aussi mis ton activité d'agent IMO dedans ou euh... ouais, Pas du tout. Euh, euh, tu as vraiment scindé de, mais Ouais. Scinder les deux activités pour ne pas faire… Puisque si jamais un jour, Rantio me, me prend tout mon temps et c'est ce que je souhaite, euh, au moins je pourrais mettre la partie safety de côté. D'accord. Euh, et Justement, quels sont un petit peu tes objectifs hein Est -ce que tu, euh, Comment tu te vois dans un an, euh, vu ce qui s'est passé là euh, Comment tu imagines un peu tout ça quoi eh bien, du coup euh, du coup euh, je pensais déjà attendre toute l'année prochaine avant de, de commencer à réfléchir à, à un salaire éventuel. Euh, j'espère surtout rentrer assez chic d'affaires pour pouvoir euh, bah, toujours relancer en publicité, en marketing en, en présence autant sur internet que que, que dans la street. Euh, donc je veux vraiment développer cette ce société. Et euh, devenir une référence, devenir ouais. tout simplement une référence euh, sur Montélimar. Il y a beaucoup de conciergeries sur Montélimar ou pas Il euh, y, y en a une petite autre, une ou deux, sinon c'est des agences euh, locatives, euh, ouais. agences, euh, agences immobilières. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ils ne sont, euh, sont pas bien présentes. Non. Donc, ce n'est euh, pas vraiment leur métier. quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, moi, j'accentue vachement le, la présence sur Internet, euh, le référencement et. Ouais. Euh, et ma présence de partout. Là, je suis en train de voir pour des panneaux publicitaires dans les, dans les rues, sur les routes. Et, euh, un truc qu'il faut que tu fasses aussi, c'est que tu demandes à la, à la presse locale. faut que tu demandes à la presse locale qu'elle te fasse un article. Euh, je vais euh, déjà avec la mairie, euh, la mairie de Montélimar qui va me faire un, acti, un article dans leur magazine. Je suis en train de voir pour le journal Le Dauphiné, euh, les panneaux publicitaires. Euh, sur les, les arrêts de bus, euh, sur les routes, des euh, choses comme ouais. ça. Euh, dans les événements, je sais qu'il y a la foire à vin, euh, tout à fait. Le salon du mariage, euh, tout à fait. Euh, les, les foires, les foires, les, euh, voilà, les foires. Les, foire. les foires, c'est un. Là, tu rencontres euh, tellement de gens, tu repars forcément avec des contacts, forcément. Ça. Donc euh, le réseau, le réseau, le réseau, il n'y a, y a vraiment que ça. Il y a effectivement la communication, le marketing, bien évidemment. Mais c'est un ensemble en fait. C'est euh, un ensemble. C'est quelqu'un qui vous a vu, qui vous aura vu sur une foire et qui, dans quelques jours, vous voit euh, sur un article de presse ou effectivement au, au cul d'un bus, il va se dire Ah putain, mais oui, c'est lui que j'ai vu l'autre jour, euh, et tu vois, ça. Et puis, ça tombe bien parce qu'on m'appelle le, le, le Mbappé, euh, apparemment. Ah ouais C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. Mbappé de Montélimar, donc du coup, euh, voilà les gens se rappellent de ma tête. Tu donc, euh, donc, joues je... aussi bien au foot que lui ou pas Tout un temps, fut une époque lointaine, jadis, comme on dirait. Mais, jadis, euh, ouais. Voilà Maintenant, je me concentre sur l'immouge. Ah Génial, génial. Ah Franchement, excellent Théo. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Est-ce que tu as des choses à rajouter euh, ou des tips ou euh, quel serait ton meilleur conseil que tu donneras à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple Qu'est-ce que tu dirais Alors, Agis euh, tout, simplement, euh, tout simplement, déjà, je voudrais tout simplement remercier euh, toute ton équipe, Carole, Tigana, euh, euh, Samy mmh. et toi-même qui ont fait du, du super boulot, surtout Carole, que j'ai beaucoup embêté. Mais... Caroline, Caroline, ouais. Caroline, ouais, qui, ouais. qui, qui m'a beaucoup aidé, euh, Samy qui a fait du super boulot avec le site. J'ai des, des retours de, de fou par rapport au, au site internet. Euh, bah, c'est euh, vrai que le site est, c'est pas pour euh, vanter, euh, mais c'est vrai que les sites sont pros. quoi. C'est ah ouais. franchement c'est du, du très très beau travail. Euh, je remercie aussi euh, ah oui comme tips comme tips euh, moi c'est simple je suis sur le bon coin. J'ai mis euh, j'ai mis des, des notifications à chaque fois qu'il y a un bien à la location ouais. euh, et j'envoie mes messages, j'envoie mes messages, j'envoie les, les newsletters, les, les petits, ils nous ont fait confiance avec la photo justement des propriétaires qui ont accepté notre... La preuve sociale. Euh, pareil sur, les, euh, sur Facebook, les, les, groupes, euh, les groupes de location, euh, location immobilière, pareil des messages, des messages. Et euh, bah, jamais rien lâcher, quoi. On lâche rien, on lâche rien, on tape dedans. Et puis, peu importe le nombre de noms, un, un oui euh, vaudra tous ces noms. Voilà, euh, jamais rien lâcher et, et, et y aller, quoi. Ah, c'est cool. ah, vraiment cool. Euh, ouais, ne rien lâcher, c'est passer à l'action. On le dit tout le temps, mais c'est vrai que c'est une barrière psychologique qu'il faut franchir. Et... Et puis voilà, il faut vivre ça de manière passionnée. On sent que toi, tu vis de manière passionnée. Quand tu fais les selfies, avec les proprios. je vois bien, c'est ouais. en mode, euh, t es, t es heureux, quoi. Lucif, enfin, c'est en mode, on voit bien, amical, on est là pour faire un partenariat, hein. on est là pour bosser ensemble. Tout simplement, tout simplement le, après la, la, la première photo que j'avais faite euh, avec euh, mon, mon premier client euh, qui m'a tout de suite rappelé euh, au début, les. Il attendait de voir, parce qu'il avait vu que la société était jeune, il attendait de voir comment ça se passait. Et dès qu'il a eu un deuxième appartement dans le même immeuble qui s'est libéré, tout de suite, j'ai pensé ouais. à toi, J'ai, j'étais appelé direct et voilà, du coup, j'ai pris un, son deuxième bien. Ah, le plus dur, c'est le départ, en fait. Il faut lancer la machine. Une fois que c'est lancé, les propriétaires, ils pensent à vous, ils vous recommandent. C'est que ça. Moi, je sens ma ville. et je ne fais plus aucune démarche pour, recrue, pour trouver. C'est pas tous les jours, mais c'est tous les deux, trois jours que je des demande. C'est juste incroyable. Et parce qu'en en fait les gens vous connaissent, ils vous ont identifié, ils ont eu des retours des uns et des autres et bah, après il y a juste à ramasser euh, voilà, le chiffre d'affaires et <rire> pas le laisser filer surtout. et pas le laisser passer à la concurrence ça, ça. et encore ça va parce qu'il n'y a pas trop de concurrence aujourd'hui, on n'est pas en mode à se taper dessus, chacun peut faire son business euh, tranquille, mais moi des fois de toute façon nous, on ne peut pas tout prendre Donc, euh, on, bah, je me dis bah tant pis ça ah, bah à mes concurrents, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il en faut pour tout le monde. Hein. J'ai un, un, autre, un autre élève de la formation qui, qui est sur place ici, sur Montélimar, et des fois, tout simplement, bah, je ne lui ai pas dit d'ailleurs, mais des fois, quand je ne peux pas prendre des réservations, bah, je les envoie chez Ah Oui, il faut, faut bien que vous compreniez, faut, ici, il faut tenir quelque chose, c'est que la concurrence fait partie de, du business, en fait. C'est important qu'il y ait de la concurrence. Euh, et c'est surtout que travailler intelligemment avec ces personnes-là, c'est votre concurrent. Moi, j'en ai aussi sur toutes sur d'autres activités, il faut être en contact avec eux. Euh, c'est normal, euh, ça fait partie du… on se partage le gâteau. Euh, voilà, on alors à bout moment, ouais, pardon. On travaille ensemble, il y, a assez de, il y a assez de marché pour tout le monde. Exactement, exactement. Moi, je sens ma ville, il y a à peu près 500 ou 600 annonces actives Airbnb, euh, je me dis euh, même si j'en ai une centaine à un moment donné je ne suis pas encore mais on y sera prochainement Bah, on représente quand même qu'un cinquième donc c'est pas non plus euh, il reste de la place pour tout le monde hein. Enfin, hein, tout le monde peut gagner puis il y, y a des personnes qui n'ont pas des ambitions forcément d'en avoir 100 il y a des personnes qui veulent juste une petite vingtaine ou trentaine pour s'assurer un revenu tranquillou euh, et voilà ça s'arrête là donc chacun a aussi ses objectifs personnels euh, derrière c'est ça donc il en faut pour tout le monde et moi je pense que le marché c'est ça qui est bien c'est que bah non, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour euh, et c'est ça qui fait que l'objectif, hein, c'est de vous éclater dans ce que vous faites, c'est gagner des sous, bien évidemment. Mais bon, euh, on le sait aussi que euh, c'est comment dirais-je, l'argent, c'est juste un moyen de pouvoir se payer notre quotidien. Hein, donc à partir du moment où on y arrive, après c'est que du plus, c'est que du bonus, C'est ça. Là, là, il faut pas, faut pas. Enfin moi, je, je suis un peu comme ça. Je pense pas forcément à l'argent, même si c'est très important. Je pense surtout à, au fait de. Bah, de, de L'épanouissement de m'éclater, de, de de pouvoir euh, pérenniser ma, ma société, de de satisfaire surtout euh, les propriétaires qui qui me font confiance, quoi. Tout simplement, l'argent va suivre. Forcément, euh, si si tout le monde est content euh, des, des des prestations du service, euh, l'argent suivra automatiquement. Bon, du coup, Théo, je vais te remercier. Je vais te laisser me dire euh, le mot de la fin. Bah, du coup, le, comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter euh, sur mon telimard, donc euh, et puis peut-être prochainement dans d'autres villes. Donc, est-ce que tu peux nous redire donc, ton site Internet, euh, peut-être ton email éventuellement, ou peut-être que c'est fiché sur le site. Enfin, je te laisse. Euh, je, te laisse euh, voilà. ben, je te remercie. Euh, donc, vous pouvez me, me retrouver sur le site Internet euh, renti-home.com. Renti OK. Euh, mon mail, c'est rentihome.location.gmail.com. OK. On euh, le mettra, de toute façon. Voilà, j'ai la page Facebook, euh, Renti Home, où vous pouvez trouver tous euh, les newsletters et, euh, et mes contacts. Bon, super. Ah, merci beaucoup, Théo. Euh, ouais, je vais te souhaiter une excellente journée. Et puis, bah, on fera un petit point de l'année prochaine, justement, voir où tu en es, voir l'évolution de tout ça. Bah, de toute manière, je crois qu'il y a un événement sur tour. Je risque, je risque d'être présent. Ah, génial. Bah, on va se voir dans, dans un mois, pour le coup. C'est ça. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Théo. À très bientôt et excellente journée à vous tous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir à tous.